ça? Ah, je écouter un son, mon pote. Le temps pour les leçons, je fais des prises de son. Toutes carré fraîche comme un petit glaçon. Faut pas parler bien, on est tous des cons. Je débarque sur le terrain, j'ai ma paire de ponts. J'ai pas fait sous le sauver comme R2. T2, j'ai pas visé le sommet comme Koba. La d. les potos me demandaient si j'étais. D'accord, je réponds pas, je me prépare au 10. Que dors? À 7h, je me lève. Petit déj, je les flamme et je me lave à 8h collège donc quoi bordel c'est tous les jours 8h dans l'âme j'étais leur à l'époque je vends de la côte j'ai besoin de toi j'étais leur à l'époque c'est pas de ma faute si tu crois que je suis paro quand t'aimais tes parents moi je suis resté seul comme mon qui dit le vie avoir la moulade est pour la vie moi je suis pas C'est c'est qu'il faut pas rêver. Je J'ai de la frappe pour que la bdp on voit mal est de qui je t'habiller faire pour réussir un vis qui le bloque sa mère J'encaisserai ma part de sa moute J'ai plus là pour tes pensées Du pif pour tes fringues Il a grave ce que tu veux prendre par parole Jamais jamais je m'arrêterai dans ma carrière À 7h je me lève je les femmes et je me lave À 8h collège Au cours bordel c'est tous les jours Buteur dans l'âme J'étais dealer à l'époque je de la côte J'ai besoin de toi J'étais dealer à l'époque c'est pas de ma faute À 7h je me lève Petit déj, je lesame et je me lave À 8h, collège, Donc, au bordel c'est tous les jours, 8h dans l'âme J'étais dealer à l'époque, je vends de la côte, j'ai besoin de toi J'étais dealer à l'époque c'est pas de ma faute et puis je suis sorti comme mal capote à l'unité si de feu t'as le capote C'était le cap viendra en tes potes Il viendra te baiser il mettra pas de capote Mon sang est de pestue avec les keufs, Je dois l'assumer métro en G Petit à petit viendront les meufs Si je peux te pas Terre un jour quand j'apprends qu'il y a les flics Je prends mes clics qui claque je cavale vite je suis pas de best of pas des disques d'or. Je crois de la jungle Et pas de vous tous A me déjà voir qu'est-ce que t'as porté Tous Binous de faux ça m'aide plus Je ça je boules top et tout Regard en sur sûreté Je compte les chiffres D'J dans la poche Je reviendrai pas l'année prochaine Je me pars autre part, j'en ai marre autre ai de rouge pas je avant Si Son père vient ma Tama vie. Rien n'est perdu C'est en avis On manque tu ne cotas pas Ega Dans le futur j'encaisserai Ma part de lieu ça. mourir J'ai plus la tes pensées, du bif pour tes francs la caravane, ce que tu veux prendre, le par parole euh. Jamais, jamais, je m'arrêterai dans ma carrière. À 7h, je me lève. Le petit déj, je l'ai et je me lave. À 8h, collège. au quoi, bordel, c'est tous les jours. 8h, dans l'âme. J'étais dealer à l'époque, je vends de la côte, j'ai besoin de toi. J'étais dealer à l'époque, c'est pas de ma foi C'est pas de ma faute.